Quelqu'un enlevé, ça s'accroche, ça reste, c'est tomber sur la tête et retomber sur la tête, sur la bosse de la bosse de la bosse. C'est tomber et crever le plancher avec sa tête et tomber à l'étage d'en dessous et crever le plancher avec sa tête et tomber à l'étage d'en dessous encore et crever avec sa tête le plancher. Quelqu'un enlever, C'est rendre fin Les planchers en plâtre Les planchers en plâtre Atomisés C'est en faire Des nuages opaques Qui flottent au ralenti Autour des débris Des intérieurs démolis Et pendant le rebond infime de notre corps, sur chaque plafond, à travers chaque plancher. Avant qu'il ne cède, les nuages de placoplâtre se déposent sur nous, et leurs particules nous font des têtes effrayantes de clowns blancs, puis elles se mélangent à nos peaux mortes, se fondent parmi nos propres morceaux infimes. Un jour de peau morte Trois jours de peau morte Une semaine, un mois de peau morte Sept ans de peau morte Le tas que ça fait, toute cette peau tombée Ça s'agglutine avec les débris et la sueur Et l'eau des larmes au réveil Toute l'eau filtrée par notre corps En le mortier ça fait la couche de crépit sur notre peau, dans notre bouche, dis nos rien, oreilles, notre nez. Et c'est emmuré quand se reconnaît de loin, entre fantômes de la comédia dell'arte, au crâne épais. Dis rien, dis rien, rien t'as ta été solide, l'habitude de, de la, de la, de la, la douleur, se, douleur prend vite, se prend vite et se construit, et se construit, et se construit sur nous. Dis rien. Rire. Dis rien ou sinon, dis rien ta tête est solide. L'habitude de la douleur se prend vite et se construit sur nous. Dis rien, dis rien ou sinon dis tout. Ou sinon dis tout, dis dis tout. Dis tout, dis tout. Aussi, dis, aussi. dis tout. Dis rien aussi, dis tout. Dis rien aussi, dis tout. Tout, tout, tout, tout. tout. tout.